un peu plus de l'amour, je de l'amour, je de de l'amour, je plus de l'amour, de l'amour, je de je plus de plus de l'amour, je de je plus de l'amour, plus de l'amour, je plus de de je plus de de plus Oh, yeah. Et là, il là. Hey. Il y a de love, que de haine ne chante pas la bouche, mais le elle est C'est là d'où vient, oui, là-bas, mais mon esprit pour un mon flow un peu plus de plus de, de ne la bouche, mais le elle est C'est là d'où vient, oui, la Que tu veux à de la partie, Yes Y'a de musique, tout le un peu crazy. Y'a, y'a, y'a, mon. Y'a, mon. Où on être? Mie, je le fait, mie, le son, mie, le goût. Mie, je m'aime le fait, quand il m'aime le son, mie, je le goût. Mie, le son, mie, le goût. Miam quand il mi mi quand il y a moi, quand il met moi, il quand à moi, il quand moi, il est à moi, le y Miam quand il y a le quand on quand y Bien quand il quand il le met. Bien quand il met. quand il le met. Bien le met. le quand le quand quand ça tu quand il oh, Car mon esprit en même temps elle a purifié Je ne sais pas comment elle fait rire mais elle arrive En fait, vous oublier les et de vivre ma vie Même si papa oui le temps est gris As-tu déjà goûté ma vie? de la Réunion, de la de de la police, c'est de la de l'Europe, de de l'Afrique, C'est du de de si, c'est ce que j'aime, si tu m'en vas y enver.